Les autres, ils ont été méchants avec toi. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont piqué tout le bouton. ça toi va. Ouais. Non, je suis pas si mal à la fac. J'en ai appris plein de choses. Oui, d'accord, mais euh, est-ce avant, tu crois que c'était aussi nul? <rire> mais c'est une super idée, ça, je vous signale. Et ben, on va faire une vidéo sur l'évolution de la tradition universitaire Genre euh, comment c'était les cours avant par rapport à maintenant, euh, la discipline, tout ça Surtout discipline, c'est discipline Ah oh, oui, oui c'est pas mal Ouais, bon bah ben, j'appelle pas ce <rire> Excusez-moi. Encore vous Pardonnez-moi euh, On s'est vu à Chambéry, non euh, ah, Je pense que vous me confondez avec un de mes cousins. Nous sommes euh, bibliothécaires de génération en génération mmh. dans notre famille. C'est possible, vous vous ressemblez beaucoup en tout cas. Vous avez besoin d'un renseignement peut-être Oui, en effet. J'ai entendu dire que vous aviez un fonds sur la tradition universitaire. C'est possible de les voir Tout à fait. Venez. Elle est chouette, eh bien, eh bien, ça fait peur, hein Alors, je suis pas certaine! C'était surtout dans l'enseignement secondaire qu'on utilisait une règle pour la discipline! Enfin, j'ai quand même espoir qu'on l'utilise plus à l'université! Ouais, mais moi, je trouvais ça chouette! Tu peux pas nous prendre par les pieds comme des saucissons, tant que tu y es! Eh, mais c'est pas gentil ça! Hein Et puis, de toute façon, tu peux pas faire ça parce que j'ai une jupe, alors, euh, alors tu peux pas faire ça, hein! Bah j'espère que Pasteur a trouvé des trucs intéressants. Nous avons divers manuscrits qui datent du 14e, 15e et même 16e siècle. C'est sympa. Alors... Attendez, c'est du latin Oui, évidemment. Le latin est resté la langue officielle jusqu'en 1539. Ah ouais, mais moi je parle pas un mot de latin. Trouvez-moi quelque chose en français, que ce soit ancien, moyen ou moderne, je m'en fous. Tenez. Oui, Cet ouvrage de Jean-Joseph Menuré est très intéressant. Jean-Joseph Qu'est-ce que c'est Essai sur les moyens de former de bons médecins Sur les obligations réciproques Des médecins et de la société Ouais bon bref de la médecine quoi hein, euh... Faites un effort, quelque chose de plus intéressant. J'ai beaucoup de documents qui témoignent de la vie universitaire à Valence si vous voulez voir. Ils ont été écrits par des professeurs entre le 16e siècle et le XVIIIe siècle. Ok, Jacques Pujas, Laurent Joubert, François Hotman, Jules Passius, encore Jean-Joseph Menuret. Donc c'était quoi des professeurs Des médecins et des hommes de droit principalement. Le dernier a même contribué à l'encyclopédie. C'est pas mal. À voir alors. Nous avons différents diplômes universitaires de tous niveaux, comme celui-ci. C'est très joli hein, moi j'aime beaucoup. Par contre, je le trouve très différent des diplômes qu'on nous décerne aujourd'hui. Regardez. Vous vous baladez souvent avec vos diplômes Ouais. Ouais. C'est un coup de Et sinon, vous avez des diplômes décernés à des femmes Eh bien non. Les diplômes que nous avons vont de 1506 à 1792. Or, les femmes ont commencé à aller à l'université qu'en 1880. Mais comment Mais c'est inadmissible, c'est un scandale, tout le monde a le droit à l'enseignement Oui, enfin, quand on voit que vous ne savez même pas lire le latin, on se demande bien quoi ça sert que vous à l'université. Je hein vous demande pardon Euh non, rien, je t'ai rien dit. Continuons, continuons, venez. Eh, venez. venez voir. Pas seulement envoyé des documents avec des diplômes anciens. Attendez, c'est moi ou les sujets sont pas très variés Ah ouais, quand même, droit, droit, médecine, droit, médecine encore. Eh, regarde celui-là. Diplôme de baccalauréat de médecine décerné à Louis-Adolphe d'Abon. <rire> Il y avait des baccalauréats spécialisés à l'époque déjà. Et enfin c'est quand même un peu triste. Hein. Je veux dire, tu finis tes études, après on fait bonjour, vous voulez faire quoi, droit ou médecine droit. Si tu voulais faire quelque chose d'autre, tu l'as un petit peu dans l'os quand même, non Ouais. Après, regarde, si tu voulais faire autre chose, t'avais pas forcément besoin de faire des études. Euh, regarde, Mozart, il était pas, pas plus simple, et pourtant, bah, c'est Mozart, quoi. C'est vrai que de nos jours, on nous dit qu'il faut forcément étudier pour réussir. Alors qu'à l'époque, tu pouvais t'en sortir sans. Et commencer à travailler à 7h30. J'aurais dit moi. Oui, bon, aussi. C'est grave là, c'est d'accord, Mais le guerre, là, il m'a gonflé avec des propos sexistes Je vais lui montrer quelque chose, vous allez voir mmh. Qu'est-ce qu'il qu qu qu qu a dit le monsieur bah, Il a dit qu'avant les femmes elles n'avaient pas le droit d'aller à l'école surtout à l'université Et euh, que sur lui c'était pas très grave Ah les Et eh bien, elles sont en train de montrer à un hein, bibliothécaire totalement sexiste et un peu stupide qu'elles sont plus intelligentes que lui. Du coup, elles lui écrivent euh, chacune une lettre d'insulte pour voilà. la Ah d'accord On ah, peut un gaffio.